Salut les rôlistes, bienvenue à RPG Day 2017, question numéro 30. Avant dernière question, quel mixage de genre aimeriez-vous voir en GDR euh, bah, J'y ai bien réfléchi et il existe des jeux de rôle sur quand même énormément de types d'univers, de genres, etc. Euh, C'est très compliqué mais je me suis dit comme en ce moment je, je parle pas mal de, de Hero Corp. Euh, C'est vrai que des jeux de super-héros euh, j'ai ai jamais joué, et encore au moins un hein, sur l'univers de, de Simon Astier. Mais euh, peut-être un mix de metfan super-héros euh, pourrait, euh, pourrait être un truc intéressant à soulever euh, puisque c'est pas un univers dans lequel on a l'habitude de voir des super-héros même si bon, selon les jeux, parfois, les gens sont des super-héros donc je n'en connais pas, peut-être que ça existe déjà d'ailleurs hein, auquel cas n'hésitez pas à me dire en commentaire euh, quel jeu il faut que j'essaye pour trouver du metfan super-héros mais c'est quelque chose qui me botterait vraiment j'aimerais bien voir ce que ça peut donner donc, euh, donc voilà c'était la question numéro 30 de RPGLA 2017 et on se retrouve demain pour la dernière question. Ciao les rôlistes